C'était trop petit, enfin je te passe les détails. Du coup, on a dû trouver une solution, donc on a tout rasé chez nous. Du coup, on a fait une opération de, de revente. As la maison non, en fait, on a rasé tous les murs à l'intérieur. Ouais. Et on a fait. Euh... Après, nous, moi, j'habite dans une ville très chère. Donc en fait, on a fait. Euh, Avant celle, mais ouais, c'est Paris. Quoi. Et du coup, on a fait 150 000 euros de plus-value. 150 000 Un truc qu'on a acheté 250, on l'a revendu 400 000. Et en résidence principale, donc tu pas payé Bravo, c'est le but. J'ai calculé, que ça fait 11 années de SMIC. Et du coup, je me suis dit que l'immobilier, c'était cool. Donc après, j'ai continué, je fais des investissements. Là, j'ai environ 1,5 million de patrimoine. Alors, j'ai une stratégie différente de, de, de Stéphane, mais je veux le rejoindre maintenant sur sa stratégie c'est que moi, j'ai commencé par du patrimonial. Donc, je prends du cash flow, mais je prends du patrimoine. Parce que je, mon but, c'était de créer une, une base solide. Pour euh, mettre ma famille en, à l'abri de, de, euh, de tout problème. Donc maintenant que j'ai un million cinq, on est à peu près à l'abri. Et du coup, on va jouer, on va commencer à aller faire de la rentabilité. moi j'ai investi. Euh, tu as hein. pu continuer à emprunter après par la suite. Ouais. Enfin, tu peux toujours, euh... je peux toujours emprunter. Okay. Hein. Mais euh, en fait, c'est une question de scoring. Quel est ton score à la banque non, En fait, on va parler tu, peux, en... tu peux ne jamais t'arrêter. Tu peux. Ouais, le seulement, c'est le temps, le temps te, te, qui te rattrape. En fait, c'est plus le temps. Comme Stéphane par exemple, qui enchaîne tellement que bah, au bout d'un moment, ça se cumule, ça se cumule. Alors après, il y a le temps, il y a le risque aussi, ouais, j'en je ai risque. parlé avec Stéphane ouais. aujourd'hui. Et il y, a, euh, il y a aussi le fait que sur une tête dans une banque, il vous faudra changer de banque. Obligatoirement à un moment. Et, euh, et, et l'autre, moi, c'est parce la que tu que as trop de dettes. Parce qu'à un moment, dans un, les banques, euh... je vais en parler, mais en fait, tu, tu peux être le meilleur profil, mais à un moment, la banque ne ouais. va, plus, va plus forcément le suivre juste parce qu'il y a une consigne globale, générale. Qui fait qu'on ne suit pas les mecs à plus de d'un million par exemple. C'est ce une bêtise, mais. Euh, euh, les banques, sont à peu près toutes pareilles Elles, elles sont toutes à peu près dans, sur le même. Euh... Je ne connais, connais pas toutes les banques, je connais, moi je connais les mécanismes. Après, ouais. je connais les banques où je travaille, mais. Euh peu importe la limite parce que ça c'est j'ai pas le, forcément à le dire mais le mécanisme est important c'est que tu vas avoir un encours qui fait que tu vas devoir aller voir une autre copine mais par contre quand tu vas voir une autre copine justement c'est pas le problème l'encours que tu as déjà bah oui parce que est-ce que, est que, est que en fait, en fait, le, en fait le, le, le, ce qui va se passer c'est pas risque à eux donc c'est ouais, oui non c'est dire que c'est pas que la banque ne voudrait pas te suivre c'est qu'elle a des consignes générales on va voir ça tout à l'heure qui font qu'elle ne peut plus te suivre. Elle veut bien te suivre, elle sait que tu es rentable, mais, mais ouais. elle a plus le droit de te, te ouais, là, suivre. Je vais, vous un risque. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure, un cas pratique. Moi, j'adore les cas pratiques. Je vous ai fait un petit cas pratique sur un truc euh, décorrélé de l'immobilier pour vous montrer qu'en fait, la banque à un moment, il y a des risques qu'elle ne peut pas prendre et qui lui sont dictés par autre chose que ce qu'on appelle le front office. Tu vois sur YouTube, tu n'entends que des gens qui disent délégation en agence, ils ont le droit de… Et en fait, quand tu connais la structure de la banque, ce n'est euh, pas vrai. Il y, a, il, y a un, il y a un truc qui est Dieu le Père qui est au-dessus de, de ça. À part dans quelques banques régionales mmh. ou mutualistes, c'est un peu différent. Mais en mais, en ou où, où, les banques peu. mutualistes, enfin des trucs. Ouais. Mais d'une manière générale, il y, a des, il, y a des, il y a des fonctions qui sont comme Dieu le Père, et qu'ils écrivent la Bible, et cette Bible-là, tu ne peux pas en euh, déroger. Et donc, si tu, si tu rentres dans ces cases-là, après, c'est plus facile pour emprunter C'est ça, c'est-à-dire okay. qu'ils vaut mieux être en CDI que pas en CDI. J'ai fait un séminaire samedi, j expliqué, il y a quelqu'un qui, euh, qui avait voulu euh, que je, que je l'aide, il, il venait de prendre un crédit à la causson, il s'était mis au chômage pour commencer à investir et être focus sur l'investissement parce qu'il était motivé. <rire> je lui ai dit « mec, tu es, <rire> il faut repousser la satisfaction immédiate et il faut peut-être euh, mettre les choses dans le bon ordre ». Donc à un moment, le CDI, si tu fais une boule au vôtre, ben, c'est pas grave, tu gardes ta boule, tu essayes de, de relativiser ou changer de boulot, mais en tout cas, tu gardes ton CDI et tu investis. Dans le bon sens quoi, Tiens. vous avez l'exemple de et Stéphane, vous voyez. Euh, ou alors, j'ai pas bien entendu la réponse, mais quand effectivement tu arrives à ces 1 million d'euros… Euh, 1 million, je compte, dis 1 million, mais retenez mais voilà, pas 1 million. 500 000, 1 million, 1 million. Ça dépend de toi. Et quand effectivement la banque te dit stop parce que les consignes nationales ou régionales, peu importe, ne veulent plus, toi, tu vas voir une autre banque. Euh, Qu'est-ce qu'elle qu te qu dit Quand tu expliques que tu as déjà 1, euro, 1 million d'euros de patrimoine, parce que je suppose que la banque te dit, euh, bah oui, mais… Tu, pourquoi vous avez pas continué En fait, en tu fait, es, es encore rentable, c'est juste que potentiellement, c'est juste que tu ne peux plus emprunter avec la banque. Oui, oui mais du coup, l'autre banque, qu'est-ce qu'elle dit bah, C'est pas grave, les 1 million d'euros d'accord. parce que les 1 million, en fait, pour autant, tu es quand même rentable, même avec les 1 million. Mais c'est juste qu'elle peut, elle, elle, peut, elle peut plus sur le profil. Donc tu, tu passes encore. Toi, Stéphane, il passe encore. Euh... Donc quand tu vas dans une autre banque, et elle, elle regarde juste la rentabilité, elle regarde pas ton emprunt que tu as dans. Si, si, elle regarde aussi tes emprunts. Mais tes emprunts et ta rentabilité. Ça va calculer ton endettement réel et par rapport au ton endettement réel, eux ils vont. C'est comme la banque d'envoi, ils vont dire qu'ils peuvent t'emprunter. La banque elle va dire il peut plus t'emprunter parce que plus d'un million on ne prête pas sur une tête. Et l'autre elle va dire vraiment es à zéro chez moi, je peux t'emprunter. C'est la question euh... qu'on se. Oui. Okay. Après, voilà, il y a d'autres subtilités possibles. Ouais. Mais euh... tu nous l'expliqueras. Non, j'explique pas forcément parce que ça j'explique au membres que j'accompagne parce que il y a un truc qui est très important pour moi, c'est l'appétence, au risque et ton taux d'anxiété, parce que le but, le but c'est de dormir sur ses deux oreilles. Donc, moi je donne pas… tu, tu penses bien qu'on euh, peut tout faire.